c'est la mobilité de demain, comment faire en sorte que euh, la voiture et le transport et la mobilité des personnes soient plus faciles à gérer. Mon rôle en tant que mentor ça va être d'aider les gens techniquement à délivrer leur concept. 24 heures c'est super court quand on est en train de développer, il faut absolument se poser la question de est-ce que je suis en train de démontrer mon idée ou est-ce que je suis en train de démontrer de la technique. Aujourd'hui on a plusieurs profils de mentors tels que des coachs agiles, des leaders techniques, des responsables fonctionnels qui connaissent très bien le métier et les problématiques autour du transport. Pourquoi un sujet sur la mobilité C'est un enjeu de taille pour les individus, pour Talent et pour Gefco. Talent a naturellement le goût de l'innovation, le goût du challenge technologique et Talent exploite le levier technologique pour l'accompagnement de ses clients dans ses projets. Et un Caton, c'est un super cas d'étude. Pour aller plus loin, c'est un cadre original, c'est un cadre novateur. Regardons en 24 heures ce qui peut se passer. Et la Caton, ça insuffle une dynamique extraordinaire aux équipes. Objectivement, on a été sollicité par Talent, et on y a répondu très favorablement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est partenaire de Talent dans nos développements informatiques, technologiques, depuis de nombreuses années. On est extrêmement satisfait de ce partenariat-là. Mais aussi, la caractéristique de Talent, selon moi, c'est d'avoir apporté une bonne connaissance des métiers, en l'occurrence des métiers des transports et de la logistique pour GEFCO. C'est quoi le service que vous avez identifié la blockchain. Et pourquoi l'utilisation de la blockchain comme technologie Qu'est-ce qui vous a fait euh... Ça permet de certifier. Oui. Authentifier. d'authentification. Aujourd'hui, notre métier, c'est de conseiller nos clients d'utiliser les nouvelles technologies pour transformer leur business model, pour nous c'était un signal fort à lancer aussi et à donner à notre marché. Nous sommes capables, parce que nous comprenons vos métiers, parce que nous maîtrisons ces technologies nouvelles, de vous aider à vous réinventer. Et ça faisait sens pour nous de participer à ce hackathon pour, à travers les technologies comme la blockchain par exemple, identifier des nouveaux services à mettre en œuvre pour Jeffco. Je pense qu'il y a plusieurs défis. Dans les 2-3 premières heures, c'est d'abord un défi pour concevoir son idée, bien le cadrer dans quest ce qu'il va falloir faire sur ces deux prochains jours. Et la dernière chose, c'est bien évidemment bien l'illustrer, le démontrer afin de préparer le pitch pour la fin du hackathon. Non, on dort pas <rire> Coca, Wadzul, toi c'est Bonbon, moi c'est sneakers c'est café. On a presque terminé et il est 11h. Mais presque il y a eu une partie pizza vers minuit, il y a eu quelques-uns qui sont allés dans le dortoir se reposer un peu et là c'est reparti. Tout ce qui se passe au Hackathon reste au Hackathon. C'est extrêmement important d'illustrer le dynamisme de talent vis-à-vis -vis de ces jeunes générations. Parce que ces jeunes générations sont les générations avec lesquelles on va continuer à construire à la fois le développement du groupe et puis notre apport de valeur vis-à-vis -vis de nos clients. Le winner est Kara! Un seul mot, bravo et merci, on est Très impressionné de ce qu'on a vu pendant 24 heures, hyper satisfait de la créativité, de la motivation. Moi je suis extrêmement épaté par l'ensemble des idées qui sont sorties en fait, de ce hackathon là en très peu de temps Et je suis très very thankful to... talent avec Jeff Cole. Uh, it was great. Uh, it was a tough competition, uh, but we really liked it. We liked the mentoring and the challenge was really interesting. So yeah, it was fun coming here from Helsinki, Finland to, to actually even win something. So yeah, really great experience.